« Loulou à l'école des loups » de Grégoire Solotareff « Un jour, Tom dit à Loulou, toi qui es un loup, tu n'as peur de rien ?»« Non, de rien. Ah si, j'ai peur des fantômes, » dit Loulou. « Et de quoi encore ?» fit Tom. « Des vampires !» dit Loulou. « Bon, mais est-ce que tu as peur de quelque chose qui existe vraiment ?» demanda Tom. « Non !» dit Loulou. « En fait, je crois que je n'ai peur de rien qui existe vraiment. »« Par exemple, est-ce que tu as peur des loups ?» demanda Tom un peu plus tard. « Mais je suis un loup !» dit Loulou. « C'est comme si je te demandais si tu avais peur des lapins. »« Je connais des lapins qui font peur !» répliqua Tom. Tu ne veux pas plutôt dormir au lieu de dire n'importe quoi, dit Loulou. Sur ce, il s'endormit. Tom, lui, resta éveillé. Au lieu de dormir, Tom se demanda comment il pourrait mettre Loulou à l'épreuve de ce que lui, en tant que lapin, connaissait bien, la peur.